Micheline, elle va se marier avec son amant qui lui fait l'amour 84 heures par semaine. Ben vous vous souvenez et ben Elle va l'épouser. Et elle m'a demandé de lui faire un discours. Moi, je me suis dit, les discours, c'est toujours trop long. Et puis, de toute façon, comme ça fait à peine trois mois qu'ils se connaissent, on fait un long discours pour les longues histoires et un court discours pour les courtes histoires. Alors donc, mon discours, il sera court. Alors voilà, ça commence comme ça. Cher vous deux ». Oui, bon, ça va, hein. moi je ne me souviens jamais du prénom de ce gaillard, alors je préfère dire « cher vous deux », comme ça je ne commets pas d'un Donc, « cher vous deux », et puis ça finit par euh, « bon courage », et puis « bon appétit hein, », bien sûr, voilà. Eh bien oui, on dit que dans un discours, le début et la fin sont le plus important, alors je ne vois pas pourquoi. Je vais aller, moi, mon kikiné, écrire le milieu. Et puis ça ennuie tout le monde, les longs discours, faut arrêter d'être hypocrite.